Je cherche toujours une place sympa, et ben, regardez, ça construit partout, c'est absolument, euh, ben, ben voilà, hein, c'est pour ceux qui viennent chercher euh, Dieu dans leur cœur, euh, enfin, il est, voilà, euh, ceux qui viennent, holy people, il euh, yeah, je suis à la limite hein, de, de, de, qui est encore la nature. Regardez, alors, euh, engrais naturel, hein? pas de problème de phosphate, d'azote à répondre. Et là, il y a un martin pêcheur, on va essayer de le choper hein, tout de suite.